Arrête Faut pas rester là Quoi C'est quoi ces conneries Ouais La forêt est complètement piégée mais les quartiers abandonnés sont là-bas Vengeur bon il ne suivra pas Ah mais moi je tiens ma vie moi Le type à qui appartient à cette forêt complètement taré Il a tout piégé T'es lourd mec hein. Les pieds c'est sont pas légers quoi Ouais ah, mais bon c'est bon Allez Viens par là J'espère que tu sais ce que tu fais Je dirais qu'on a des méchants. Alors Que s'est-il passé C'est moins drôle maintenant C'est une Une Quoi C'est quoi ton délire là T'essaies de m'endormir oh, Il est où ton Je... pote Et puis là... Oh, totalement piégé. Super, super, c'était trop marrant Bouge, bouge ah ah c'est pas qui ah oh, C'est bien à l'idée, hein. Dis-moi voir. Viens, on va jouer. Pourquoi tu fais ça Ils cassent tout le temps. Alors je les remplace. Écoute, tu m'as pas l'air méchant. Tu vas venir avec moi, ok Non, je suis pas méchant. C'est elles qui veulent pas jouer avec moi. Alors je les casse. Qu'est-ce que tu casses Les madames. Elles veulent pas jouer avec moi. C'est elles qui sont méchantes. Là. Quoi Et elles sont où les madames Chez moi. Tu veux me les prendre, c'est ça Tu veux me les prendre Je te donne celles qui puent. Il y en a combien Je sais pas compter. Je sais pas compter. Il y en a qui ne puent pas Oui. C'est une je les gars, pour moi. Écoute, elle doit revoir sa famille. T'as une famille, toi aussi, non Non, tu veux me la prendre, c'est ça Tu veux me la prendre Je veux pas faire de mal Ah, t'es connu Ah, t'es se jouer. Désolé. Impériable.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 Enfin de sous terre, grosse histoire de malframe pour XY raison. Des rumeurs, des blabla bla. pour briser la liaison. Ça perd les piliers et tu cherches des motifs. Mais nous on la connaît, c'est la haise qui te motive. Ça commence par serrer la main se croyant frères d'armes. Ça finit le surlendemain par deux trois coups de barre. T'as le seul, c'est hardcore. Là tu veux humilier le manger, te venger des coups de parmi par mirier. Tu connais la sentence. Si tu n'es pas